cette TCI pour Fidel Kouam. Excusez-moi si je prononce mal le nom. Voilà. Fidel Kouam aimerait recevoir un message de son papa. Kouame Kofi Martin de Kouame Kofi Martin qui est parti le 27 septembre 2008. Merci mon guide. Excusez-moi si je prononce mal car ce n'est pas évident donc je voudrais savoir si ce monsieur est là si monsieur martin je vais l'appeler monsieur martin si monsieur martin est là s'il vous plaît merci bonjour bonjour bonjour Bonjour, bonjour Monsieur Martin. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît Votre fille aimerait savoir si vous aviez un message pour elle. Est-ce que vous allez bien, monsieur, s'il vous plaît? Bon, votre famille vous envoie un bisou, des bisous. Et merci si vous m'avez répondu, monsieur. Vous pouvez retourner dans la lumière. Au revoir. Merci, mon dit, de le réorienter. Merci. <rire> Bonjour, je fais ce contact pour Léna, Léna, qui a perdu sa maman quand elle était toute petite, elle avait 5 ans. Elle ne se souvient pas très bien de la date de son départ. Sa maman se nomme Chantal. Chantal, pour Léna, Léna, votre fille, est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît, Madame Chantal <cười> Auriez-vous un message, s'il vous plaît, pour votre fille Vous lui manquez terriblement à votre fille. Merci, madame, si vous m'avez répondu. Au revoir. c'est encore mauvais dit de merci de, de me répondre voilà c'est TCI est pour manuela giordani manuela giordani qui aimerait recevoir un message de son papa son papa qui est parti le 30 octobre 2008 est ce possible s'il vous plaît il n'y a pas de nom donc si monsieur me donner son nom ça me ferait plaisir bonjour monsieur est-ce que vous êtes là s'il vous plaît Auriez-vous un message pour votre fille Est-ce que vous allez bien, s'il vous plaît, monsieur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 Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Tiana Sofane. Je fais cette TCI pour Magali Michael Temple. Magali Michael Temple qui aimerait recevoir un message de son fils Bastien. Bastien qui est parti le 19 mars, mars 2018. Merci. Je fais cette TCI avec le support... La sourate de protection d'Allah. Voilà, je commence. Merci. Bonjour Bastien, est-ce que tu es là, s'il te plaît? un message pour ta maman? Es-tu dans la lumière, s'il te plaît, Bastien? Un sable de huit me ferait l'affaire. Peux-tu me donner un indice que je puis transmettre pour voir si c'est bien ça, euh, la cause de ton départ, s'il te plaît Merci, Bastien. Merci. Merci. Tu peux, vous pouvez le dire. Mon nom, mon dit Joseph, à a a le guider vers la lumière. Merci Bastien. Au revoir. plein de bisous de ta maman. Je te remercie beaucoup si tu m'as répondu, je remets. Remercie... Je te remercie beaucoup si tu m'as répondu, je remets. Remercie... Je te remercie beaucoup si tu m'as répondu, je remets. Remercie... Je te remercie beaucoup si tu m'as répondu, je remets. Remercie... Si remercie... Mon guide, j'ai besoin encore de tourner car j'ai encore des demandes de contact TCI, vous le savez bien, d'en haut. Celui-ci est pour Nat, Natou. Son nom est Natacha. Elle aimerait recevoir un, un message de sa maman. Sa maman qui se nomme Chantal, et qui serait partie le 26 du 5, 1958. Merci mon guide. Donc je fais appel à ma à madame Chantal. Madame Chantal, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes là? Ah. Auriez-vous un message pour votre fille? Est-ce que vous allez bien, madame, s'il vous plaît? Êtes-vous dans la lumière? Je vous remercie, madame, si vous m'avez répondu. Vous pouvez repartir, ainsi que tous ceux qui ont déjà eu leur contact. Merci de quitter de ma demeure. Au revoir. Réan, le mon Dieu. Merci.